Salut, c'est Ajoa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une subtilité de la langue française. Il s'agit de OU avec accent et de OU sans accent. Alors OU sans accent indique une alternative entre deux éléments. Exemple, tu prends une pomme ou une poire. OU avec un accent grave sur le U renvoie à un lieu. Exemple, où sont les enfants si vous ne savez pas quel « ou employer, remplacez « ou avec accent ou « où » sans accent par « ou bien » pour voir si la phrase a un sens ou pas. Premier exemple. Où se trouve la boulangerie On va remplacer « ou avec accent ici par « ou bien » ce qui donne « ou bien » se trouve la boulangerie. Cette phrase n'a aucun sens. « Ou fait ici référence un lieu. Second exemple, vous voulez votre viande saignante ou à point. Remplaçons OU par ou bien cela donne, vous voulez votre viande saignante ou bien à point. La phrase est tout à fait correcte. OU exprime ici une alternative. Alors voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir